Injecter de l'air dans l'eau forme des bulles qui remontent et éclatent rapidement en surface. En ajoutant du savon liquide, les bulles s'accumulent en surface et forment une mousse. Le savon a la propriété de stabiliser les films, donc les bulles, ce qui les fait durer plus longtemps, suffisamment pour former une mousse. Une petite quantité de savon est injectée, qui se répand en priorité en surface. Or, c'est aussi en surface que les bulles s'entourent d'un film d'eau savonneuse. Il suffit donc de très peu de savon pour former une mousse.